Bonjour, on va voir comment utiliser la version 5 du logiciel MBlock pour programmer notre robot MBot. D'abord, dans les appareils ici, si le MBot n'est pas là, vous venez d'en ajouter, venez chercher le robot MBot. Ici, en cliquant sur l'étoile, à chaque fois que vous allez démarrer un projet, ce robot-là sera disponible. Ensuite, on a à le connecter, donc je suis connecté en port USB sur mon application en ligne ici, donc à l'adresse ide ça me prend l'application M-Link d'installer. Ça fonctionne également de cette façon-là sur les Chromebooks, donc un avantage pour le logiciel. On se connecte, on s'assure ici, quand on clique sur « Connecter », que le petit symbole vert ici nous indique qu'il est connecté. Et on a un signal sonore également pour la connexion. Et là, si je viens tout simplement cliquer sur une des briques, elle va s'exécuter. Attention, si vous allez dans « Action avancée », le robot avance si on est sur une table. Donc ça ici, c'est parce que j'ai Sélectionné en direct comme communication avec mon robot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tant qu'il reste connecté en Bluetooth ou en USB, je pourrai voir immédiatement l'action de mon programme sur mon robot. Si je veux par contre que mon robot soit autonome, que je ne sois pas connecté à l'ordinateur, à ce moment-là, je viens de téléverser tout simplement. Donc ça envoie le programme dans mon robot, ce qui permet de pouvoir avoir un robot à ce moment-là euh, autonome qui font, qui, qui font les défis. Je veux savoir si euh, mes capteurs fonctionnent, donc je pourrais venir ici dans détection, on s'assure d'avoir les bons ports, là. donc la lumière est embarquée, ça on n'a pas de problème, le capteur de lumière sur le dessus de mon robot, donc je peux venir tout simplement cliquer ici et je verrai les données qu'on a, donc capteur de ligne et autres, tout va fonctionner, on teste de cette façon-là. Si je veux savoir si mes moteurs fonctionnent, donc dans action je pourrais venir tout simplement dire avance, je peux augmenter le pourcentage parce que soit 50 c'est pas très fort, quand est-ce que j'avancerai, donc peut-être quand la touche Flèche du haut sera pressée. À ce moment-là, je prends mon robot dans mes mains pour être sûr que ça fonctionne et je clique sur le, la flèche du haut et ça avance. Donc, c'est une façon de tester notre robot s'il fonctionne bien avec la version 5 de MBlock. Donc, bonne version 5 du logiciel MBlock pour programmer votre robot MBot.